Tiens, vous avez sorti le vitriol. Il y a du monde, mais euh, jamais assez. Et ça fait voir à, à monsieur le maire aussi qu'on est là, quoi. Euh, allô, monsieur le maire Il euh, y a le peuple dans la rue, là. Non, euh, je veux dire, euh, la foule. Enfin, bref, la CGT, quoi. Bon, euh, présentement, euh, ils ont envahi la ville, là. Hein. Et ils ont pas l'air commode, commodes. Hein. Alors on fait quoi là euh, euh, Faites rien. On, on négocie là. On négocie. Eh bien moi j'ai commencé à travailler du coup, à, à mes 18 ans et à l'époque il existait déjà au CGT hein, du coup, qui est le syndicat des étudiants travailleurs euh, sur euh, Saint-Etienne. Voilà, j'ai connu directement ce syndicat là euh, où on peut à la fois euh, voilà, pratiquer le militantisme sur, le, sur nos lieux d'études et sur nos lieux de travail. Je euh, milite euh, avec mon UL, avec l'UL CGT de Douai et puis les camarades chômeurs précaires devant les, les urgences pour l'emploi. Les espaces d'accueil des jeunes, moi je ne les vois plus. Je les vois plus parce que je ne suis plus en activité, je ne sais pas comment ça se passe quand ils arrivent dans les boîtes. Moi, il se trouve que je suis secrétaire de l'UFR, Philpac, et que bah, je m'occupe des anciens. Moi, étant jeune, quand je suis arrivée, il euh, ben, y avait des barrages quand même, les jeunes, on les écoutait, mais avec un peu de réticence quand même. <rire> à un moment donné... Dans l'analyse politique qu'on a des choses, il faut faire un choix. Euh, le choix que nous on a fait, c'est celui du collectif, euh, c'est celui du choix de notre classe du fait qu'on a de plus en plus de mal à faire du travail de terrain dans, une, dans nos unions locales, euh, à les faire vivre aussi avec des camarades qui, en prennent, qui prennent des responsabilités et qu'on n'a plus cette aspiration à construire la lutte sur le territoire par les unions locales. Il faut les faire vivre les unions locales parce qu'il faut donner les moyens de, de s'investir, d'aller de, de voir les, les privés d'emploi et les syndiqués dire le combo commun, c'est la précarité. Le problème, c'est que chacun pense à soi. Ben, on n'est pas encore très bon. Quoi. Et quelquefois, quand il y a des grosses fédérations qui ont la force ou qui ont les moyens de dépêcher des gens pour aller travailler dans les idées, ça se passe. Mais sinon, il reste... Chez eux, c'est l'entre-soi et c'est la difficulté. Enfin, je me suis syndiquée, c'est la force du collectif, comme tu le disais, Janine, et parce que le syndicat, il permet de nous émanciper. Ce que vous apportez, c'est incomparable. C'est-à-dire que les rencontres qu'on fait au sein de l'organisation, que ce soit sur les piquets, que ce soit au, au sein de nos unions locales, nos unions départementales, euh, dans les couloirs des bourses du travail, euh, c'est ça, en fait, qui nous, qui nous, enfin, qui nous forme aussi, hein. Euh, moi, je suis aussi fière d'être à la CGT pour ça, quoi, pour euh, tous ces camarades qui ont lutté, parce que notre organisation, euh, elle a plus de 120 ans et que, et que je suis fière de la faire vivre aussi. Et, euh, et je pense que c'est le cas de tous les camarades, de quel que soit leur âge. Quoi. Ce matin, le congrès de la CGT aborde la question des nouveaux droits. Ça sert à quoi, Léa Salamé, les nouveaux droits ça sert pour les besoins fondamentaux, les services publics, mais aussi le sport, la culture, les loisirs, les vacances. Établir un monde d'égalité, de justice sociale, de respect du travail. On se souvient tous de ce qu'on a pu rêver quand on était enfant. Maintenant, il faut lutter contre le coût du capital. C'est une histoire de répartition des richesses. Alors c'est quoi le coût du capital aujourd'hui en France On parle toujours du coût du travail. Mais les vrais assistés, c'est les actionnaires. Les dividendes explosent. La part des bénéfices versés aux actionnaires était de 30% en 1980, elle est de 85% aujourd'hui. Les dividendes ne servent pas à l'investissement, mais viennent creuser les inégalités et servent à la spéculation boursière et au final à financer de nouvelles bulles spéculatives et tout le monde sans doute, le prochain krach boursier.